les miens, les réunions ne se passaient pas comme ça. Nous envisagions l'avenir et respections les morts. Ça m'a l'air d'un chiant. Dans les réunions où je vais, on crie et on s'insulte. Ah. Rassemblez un groupe de Krogan et vous verrez toujours de l'action. Et... Euh, des dégâts. Voilà, ça, ça me plaît. Vous avez raison. Ça marche bien mieux quand on a une armure naturelle. Et des organes en double. Rien ah, n'arrive à ça. Bon, qui est le plus fort Vous, ou le Crocodile et Ça, ça m'intéresse carrément. Qu'est-ce que j'ai raté Le protéin veut savoir qui gagnerait un combat entre Vraix et moi. Franchement, Shepard, c'est une question intéressante. C'est vraiment une bonne question. Pas forcément. Ce bébé Pitchak n'aurait aucune chance. Écoutez, pas, yeux fossile. La seule chose qui pourrait vaincre, c'est un verre de lait chaud. Ah j'ai la tête plus dure que toi, Junior. C'est fini, les palabres. Ouais. Y a qu'une façon de régler ça. Va pas être prêt, <rire> la fête commence enfin Une autre fois, les gars. J'ai pas le temps d'aller racheter des meubles. Ah, juste quand ça devenait sympa. Ouais. Ça me rappelle l'antre de Cora. Je suis pas allé depuis longtemps.